C'est ça qui est pas bien. le président de président toi et Monsieur Yomko, merci. Je rappelle que vous êtes ancien D.A. La famille, grand merci à vous, monsieur grand Merci, Merci. Merci. I'm <laughs> gonna Il est là Il est là Oui, sa majesté, roi Aurolo Bometor à 109. Roi, que président du Prométra International, il est là je vois déjà mon grand frère Charles Ninco qui chasse déjà les images. Je rappelle qu'il est producteur télé, il est périnois venu depuis New York, il est en vacances au Bénin, il vient nous soutenir. Monsieur Charles Ninco, merci à vous. Yeah. <laughs> Je vais te le et tout merci. Je vais vous montrer comment ça est il va demander la de, nos de la oui. Avant de s'installer, la terre, par la terre, par la terre, par la terre, par la terre, par la terre, par la nous ministre de le roi de la ministre de la Justice, Sa Majesté la le roi son installation nous la bénédiction, le vers la tribune officielle pour son installation. Nous vous rappelons que le roi sera accompagné de Tassino et de Désaï. Souhaitez la bienvenue, René. Bien, Est-ce bien. oui, que vous m'avez bien Merci à elle. Je vous remercie, je ministre remercie, eh, ne va ce quoi bien sinon, Mais ministre, premier préfet, Il est Oh, bah, C'est C'est la Et nous vous disons, bienvenue ici à la place de notre identité culturelle, la place de Grotny. C'est ce qui nous identifie en Afrique, particulièrement... Bienvenue ici à C'est un prix de si voulons voulons l'humanité. Pourquoi vous avez pour Mais dès le moment, il y a bien pour la nous les mieux le bon ami Je vois. Non seulement nous allons sauver l'Afrique, la race noire, mais nous allons redonner l'espoir à l'humanité qui est à la croisée des chemins. Ça, la, spiritu la spiritualité universelle, c'est terminé pour l'humanité. Ils seront riches, même s'en faire tuer. Et ils vont, ils Je ne suis dernier Je ne suis pas le dernier le toute la communautés du culte Codou du Bénin, la sienne par ma modeste voix, vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. Maintenant, la N édition de la célébration de cette fête des religions endogènes du Bénin, en général et. Et dans sa commune de grand en particulier. Qu'il vous souviennent que les cultes de nos ancêtres ont été longuement maturisés et peints en noir en les traitant diaboliques par les colons dans le but d'imposer aux Africains la civilisation étrangère. C'est dans cette optique que les stratégies de formatage de cerveau ont été utilisées pendant un grand deux siècles. Mais il y a un attaque qui dit chassé. Le naturel, il revient toujours au galop. Le but de nos ancêtres, étant naturel, il a pu résister à toutes les enchantés. Et retrouve progressivement sa lettre de noblesse. Le merci nous. Hey, oh. Je suis venu là. Il suis venu là. Je suis venu là. Je suis venu là. Je suis venu là. Je suis venu là. là. Je là. tout Je suis Je suis bien là. Je suis venu là. Je suis venu là. Je suis Nous voulons tous les gens il y a des gens qui sont qui qui qui sont qui qui nous ton ami, pas Et bien, il y à de c'est bien que vous avez des détoils. C'est bien que vous avez des détoils. Vous avez des détoils. Vous avez des détoils. Vous avez des Vous avez des détoils. Vous avez des détoils. Vous avez des Vous avez des papa papa c'est ça Il a de à Il n'y a pas de à apprendre. Il Il et bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, a bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, il y a une première délégation qui accompagne Sa Majesté qui est dégagée. de l'autre côté. l'espace. Voilà. Voilà. Et si te plaît, elle comprend J'espère que Le... Sa, Majesté, Sa Majesté aura besoin du quelqu'un sans doute. Forcément, je serai dans la même courante pour servir tout ça là. Voilà. Voilà. Je vais éviter. Voilà donc euh, qui va s'accorder. Tout le monde ne pourra pas y accéder, je vous en prie. Je salue au passage le directeur départemental de la culture. On demande au corps de l'ordre de nous aider à bloquer le passage parce que tout le monde ne peut pas avoir fait là-bas. Merci, merci. Et vos confrères Oui, chef, Alors, je te dis que vraiment. Le, le, le, le directeur départemental de, de la culture. Tout ce ça, bien évidemment devant les autorités politiques administratives au niveau national et départemental. Il faut saluer la qualité du travail euh, qui a été fait avant qu'on ne soit ici. Monsieur mon confrère, merci. Est-ce que vous avez le ministre de Cas de Ville à vos côtés Le ministre de Cas de Ville et le professeur sont ensemble. Ils sont, ah, sont, sont chapeautés par... Euh... Merci, merci beaucoup. Merci. Je crois que, euh, Bonjour, bon, bonjour. Abonne-moi à qui Allez, abonne